Dude, Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture, enfin de ce qui me reste, des packs movie. Et donc je suis pas tout seul pour faire cette vidéo, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon ami Kiyoubi qui est avec moi Donc Kiyoubi, bonjour Ça va très bien et toi Alors pourquoi j'ai... Voilà j'ai invité Kiwi parce que j'ai vu qu'avec euh, les, les gens en coop, les vidéos marchaient super bien. Donc, on, on, donc euh, bien sûr, voilà. Donc, on va attaquer par tout ce qui est cartes magiques et, et pièges. Hein, et on finira par les monstres. Donc, c'est bien sûr tout ce qui me reste. Donc, euh, s'il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire. Ce serait sympa. Et à me donner un exemple de cartes que vous pouvez m'échanger contre tout ça. Voilà. c'est je, euh, je pense que je le dis assez. Euh, voilà Donc pour l'instant euh, J'ai pas trop de recherche Donc je, je prends de tout sauf du mode d'assaut Voilà Et peut-être aussi du cubique Parce que je sais pas si je vais pas me faire le petit deck cubique On verra ça après euh, Qui oui verra ça sur la vidéo Quand elle sera postée Ah bah tiens, celle-là il faut que je la mette de côté aussi oublié. On va attaquer par tout ce qui est carte magique Alors On a porte de, du contrat magique Donc alors, une, deux, trois. 3 Comme d'habitude, je, je vous le montre Porte du contrat magique, trois fois Comme d'habitude hein, Et quand je peux montrer, je montre Voilà Karma cubique 1, 2, 3 trois fois voilà euh, est ce que je te les garde ou pas celle là enfin est ce que les formes du chaos c'est la rituelle pour le max ouais le monstre rituel dragon blanc du bleu ouais ok donc il n'y en a pas voilà après vague et cubique une deux trois quatre 5 ça va être difficile voilà, cinq fois. Mais je sais pas si je vais pas me le faire le deck, parce que d'après notre ami la magicienne, voilà, ouais, voilà, et voile de magie noire en une fois qui me reste. Voilà. Donc euh, on a déjà fait toutes les cartes magiques. Fusion. Parce que les fusions, il euh, n'y en a pas beaucoup C'est juste, euh, il me reste plus que les... Euh, Trinity nova va pour le seigneur cubique des ténèbres En 5 fois Donc euh, je sais pas si je vais me faire le deck Je sais pas si je vais me faire le deck Voilà Après on a, on on a, a un deux dragons blancs du bleu aussi Nouvelle édition Qui sont magnifiques. Ouais, ouais, mais du euh... temps. Voilà, voilà. Donc, Horizon des ténèbres. Une, deux, trois. Carte piège. Donc Trois fois Défense des magiciens Une, deux Deux fois Voilà Après, mandala cubique Une, deux, trois Pareil, trois fois Donc je sais pas s'il si y en a qui vont vous... S'il y en a qui veulent se faire le deck cubique, je veux bien m'en euh, séparer. Mais après, euh, si c'est pour ne euh, si pour, pour pas se faire le deck, non. Avatar de cri Avatar cristal. 1, 2, 3, 4. Donc celle-là, 4 fois. Mirage dimensionnel. 1, 2, 3. 3 fois. Fouille de la destinée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, donc celle-là elle est pas mal quand on reçoit des dommages, c'est un excellent moteur de pioche, la fouille de la destinée, réflecteur dimensionnel, une fois, il me reste, portail du contre, 1, 2, 3, donc c'est que des cartes qui sortent dans le film, hein. portail du contre donc, on, on verra. Hein. Euh, bloc le blocus mobile. 1, 2, 3. Donc, pareil, 3 fois. Renaissance cubique. 1, 2, 3. Pareil, 3 fois. Je ne peux pas vous montrer là parce que euh, j'ai d'autres cartes en main. Explosion provoquée. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 fois celle-là Alors épée de révélation de la lumière spirituelle 1, 2 Donc voilà, celle-là il m'en reste plus que 2 fois Sortilège final 1, 2, 3, 4 4 fois sortilège final alors je vous le dis de suite J'ai ouvert deux packs Deux boîtes hein, Pour avoir tout ça Et encore euh, je vous montre pas ce que j'ai encore mis de côté Pour les autres parce que c'est des cartes réservées Unification au seigneur cubique Une, deux, trois, quatre Quatre fois euh, métamorph forteresse Ouais Ah tienne mon frère Métamorpho Forteresse 1, 2, 3, 4 4 fois ouais Je pense que notre Alors la petite soeur c'est C'est notre amie la... la magicienne Comme on dit Une, 2, 3, 4 fois Sphinx dimensionnel Donc je vous la remonte bien Je crois que vous l'avez vu rapidement Sphinx dimensionnel Voilà donc on a fait tout ce qui est cartes magiques Et cartes pièges monstres fusion voilà cartes monstres fusion et compagnie euh, j'ai vous sortir euh, les cartes monstres maintenant parce que y a quand même... je, je, je vous montre il y a quand même tout ça donc euh, comme si tu pouvais voir euh, si tu veux ça fait la taille ça fait pratiquement la taille d'un bouquin en largeur Alors, on commence par... Seigneur Gaïa, le chevalier implacable. 2003 de défense, d'attaque, 2100 de défense, pardon. 1, 2, 3. Donc là, 3 fois. Donc on, on commence bien, hein. Après, alors celle-là, c'est Dragny, le roi cubique vulcain. 1, 2, 3, 4. Donc quatre fois Voilà donc pour ceux qui veulent se faire le deck cubique Deck qui est dans le film bien sûr Soldat sentinelle de pierre En deux fois Ça c'est le nouveau soldat géant de pierre en fait s'il préfère Vijam la graine cubique Une Deux Trois Quatre en 5 fois, celle-là Après, on a le beau Scriffeur, le dragon du ciel Nouvelle édition 1, 2, 3, 4, 5 5 fois T'en veux un Ah bah, ça fait plus que 4 fois Après dragon pandémique. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Le dragon pandémique. Alors, et euh, bon, bien sûr, tout le monde attendait ça avec impatience. Mais je pense que là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de déçu. Ils ont sorti un nouveau Kuribo aussi. Le Kuribo limpide. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Il est beau, hein Ça fait un peu les couribos avec les poupées russes. Non, je te promets. L'image, ça fait un peu couribos, poupées russes. Gaïa. Garde celte des armes nobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a quand même 2100 d'attaque et 700 de défense. 6 fois. Après, alors, euh, Garnex, la bête cubique des ténèbres. En oh, deux fois, facile. Après, la magicienne des ténèbres en nouvelle édition. 1, 2... 3, 4, 5. 5 fois. C'est bien, tu verras sur la vidéo, elle, elle, elle est entourée par des, des, des cœurs. Ouais. Par Par des gros.. Non, non, c'est pas la même. Par des gros cœurs, pas par des petits coeurs. Ah. Après, on a, Hop. on a, alors Géria, le roi cubique de la ruse, en quatre fois. On a bientôt fini, on en est à peu près à la moitié, hein, les amis. Hein. Vous savez comme quoi les vidéos d'ouverture sont assez longues. Kaiser, Marosser, Vox Une, deux, trois, quatre. Cinq fois Voilà Le nouveau Il est beau Après Grandora X Le dragon de la démolition Ouais Tu le veux aussi Allez hop Une 2, 3, 4, il m'en reste 4, il m'en reste 4, ah non, 3 pardon, excusez-moi, 3, 4, oui, c'est moi qui fais une bêtise, il m'en reste 4. Vas-y. Ok. Après, Ga Garoudia, la bête cubique de l'épée. 2, 3. 3 fois. Après, alors, ces cartes-là, je, je pense très fort à notre ami euh, Romari Girodon. Gadget d'argent. 1, 2, 3, 4. Donc Romarix, si tu regardes cette vidéo, tu, tu m'envoies un MP sur Facebook et je te mets de côté. Non, non, non. Parce que je jette sur sûr. J'ai sûr qu'il les a pas déjà. Gadget d'or 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de 6 de gadget d'or pareil après euh, Gundil le B cubique destructeur une deux facile bah, si, j'en ai deux après I andoria l'empereur cubique du choc mortel une deux trois quatre 5 cinq, cinq. Et je trouve que c'est... Ils ont des noms assez cool, les monstres cubiques. Nova pour le seigneur cubique des ténèbres. Une, deux. Deux fois. Et après, on passe aux cartes que vous attendiez tous avec impatience. Les magiciens. Enfin, les magiciennes. La magicienne des kiwis. Un, deux, trois, quatre. Magicienne des kiwis. Des kiwis, oui. Tu verras. Tu verras par toi-même. Donc, cinq fois. Magicienne des baies. Une. Il me reste une fois. Voilà. Magicienne des chocolats. Une. Une fois. Non, tu rigoles, mais c'est la vérité. Après, magicienne des pommes. Une fois. Mad, oracle palladium. Il me reste en deux fois. Ouais, ouais, ouais. Après, tu veux rigoler encore un coup Magicienne des citrons. Et je te rappelle qu'il y a un deck repas spécial qui n'est pas encore sorti en France et qui est certainement sorti au Japon. Dragon blanc aux yeux profonds. Une, deux, trois. La magicienne des citrons. j'avais pas vu, il m'en restait une. Trois fois. Ouais Bouvre d'assaut. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six fois donc euh, avant de avant de avant de vous dire euh, avant de que tu fasses ton annonce oui je n'ai rien gardé pour moi c'est pour vous ne sachez que la seule carte qui m'intéressait dans ce paquet je me la suis commandé je devrais la recevoir demain voilà tout simplement alors à toi mon petit qui euh, de, de, de lancer ton annonce et re les astralias donc c'est gabriel on se retrouve hors contexte vidéo parce que vous n'allez pas l'entendre et j'en suis vraiment navré on entend très peu oublie je viens de regarder le montage donc on entend très très peu oublie donc c'était pour vous annoncer que oublie allait faire une vente de cartes mmh. sur sa chaîne très bientôt pour un collègue à lui qui est dans le besoin donc euh, voilà donc les prix seront fixés et non négociables et vous aurez et euh, bien sûr s'il y a des cartes qui vous intéressent mmh. n'hésitez pas de mettre un petit commentaire à Kiubi quand euh, je, je partagerai la vidéo ou quoi voilà donc sur ce les amis donc les amis si vous avez aimé cette vidéo donc n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire donc euh, je remercie euh, de... je remercie euh, beaucoup donc euh, mon ami Kiwi qui est là et qu'on n'entend pas beaucoup J'en suis vraiment navré Je remercie aussi mon ami la magicienne Ma petite soeur qui était là pour cette ouverture avec moi Qui a eu les cartes qu'elle désirait Donc je vous ai pas montré Donc c'est normal Et donc euh, si vous avez vu des cartes dans toutes ces cartes N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire Rassurez-vous euh, je vais sur ma chaîne Enfin je vais sur Youtube Exactement à peu près 10 fois par jour Donc ne vous inquiétez pas je vous réponds